Oh ah ben il était bien bon ce petit maintenant. Ah, ça fait du bien. Maintenant ah, le numéro 8. Hé, eh, pépé pépé, tu vas pas toucher des cartes après avoir mangé McDo. Ben pourquoi Ben bah, tu vas les mains toute grâce, tu vas salir les cartes. Oh mais non, mais ça veut dire que c'est toi qui va l'ouvrir. Oui, c'est la... moi qui vais l'ouvrir. Yes. Alors, aujourd'hui, c'est le numéro 2 Et là, je sais que c'est non Arrête. Je vois le sapin. Invasion Vengeance. Ah, ça t'intéresse quand même. Je bois pile de fleurs non, ça se mange pas. <rire> Mais ça, ça peut se manger. Une change grave patartiste, ça peut se manger. C'est une girafe, chèvre et l'écureuil. Oh putain. Accélérateur structure psy. Oui. <rire> cardion érable avec serre. C'est un dents. C'est un dents, oui. Super, quoi, quoi. Quoi, quoi. Plante, directeur et spirale. C'est pas mal. C'est vrai <rire> Muraïne n'est pas près d'aplante Ovibos oxymicrea Recombinaison cellule A. Et c'est tout Ah c'est déjà pas mal Et ouais Bon oh, moi je vais au okay, caisse Allez salut. <rire> Arrête un peu avec tes fast food là T'es pas déjà assez gros Non